Bonjour à tous, allez aujourd'hui on va partir à la découverte de cette énorme boîte. Non mais regardez-moi ça. Ah, 3D, à côté de ma tronche, cette énorme boîte de Conquest de chez Parabellum. On va en faire l'unboxing. Je remercie les gens distribution de me l'avoir envoyé pour vous la présenter. On va d'abord regarder le contenu, vous allez voir, il est mirifique. C'est une boîte pour les fans de Wargame et franchement, vous allez voir, autant au niveau du contenu que de la qualité, il y a bon. Allez, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti Allez, je vous fais donc l'unbox de Conquest, The Last Argument of Kings. Ça, c'est pour les historiens. C'est chez Parabolum et c'est donc distribué par Légion Distribution qui m'a envoyé cette merveilleuse boîte. Et franchement, il faut avouer, elle est énorme. quoi. Elle est énorme, il y a un parti pris graphique qui est vraiment, vraiment sympa. Moi, je vais vous dire un truc. Allez, ça me fait penser à la confrontation. Quand on revoit des personnages comme ça, d'ailleurs, celui-là, il ressemble beaucoup au méchant qu'on avait dans AT43. Euh, franchement, c'est, oh, il y a une qualité visuelle sur ce produit qui est hallucinant. Et euh, en plus, euh, vous allez voir, non seulement il y a du contenu, la boîte est énorme, énorme. quoi. Vous voyez ma main je, je, je suis un ours, moi, hein, pourtant. Et là, il y a vraiment, vraiment, vraiment du matos. Qu'est-ce qu'on a dans cette merveilleuse boîte On va retrouver le livre de règles qui sera lui intégralement traduit. Ne vous fiez pas au fait que derrière ce soit en anglais. Dedans, on a bien les règles traduites par euh, Légion Distribution. On va se retrouver également donc avec un noble, hein, un chef des humains, avec trois de ses chevaliers. On va également retrouver 24 figurines de troupiers et puis on va avoir ici 12 mercenaires. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Pour les euh, Spires, euh, on va retrouver un espèce de Ferromancer, euh, donc c'est un nécromancien, hein, c'est un magicien hein, qui est ici. On va euh, retrouver également les troupes qui sont elles euh, au nombre de 24, euh, 24 personnages, vous avez 24 pièces ici. Vous allez avoir trois énormes brutes et puis vous allez avoir cette merveilleuse figurine, donc hein, immense cette abomination qui est, qui est juste superbe. Je propose qu'on ouvre la boîte. Allez. Ça va prendre un petit peu de temps à glisser. <rire> non, ça va. Voilà. Je pose ça là. Voilà, donc on tombe sur, sur le livre. Alors Normalement, le livre est, est, est plastifié, mais je l'ai ouvert. On va se retrouver... Avec euh, ici euh, les cartes de profil et on va retrouver donc euh, les profils des, euh, des figurines que je vous ai présenté. Donc le Ferromancer, ici les forces drone Alors je trouve dommage les cartes n'ont pas été traduites. Je suis un petit peu surpris de la part de, de Légion parce que d'habitude euh, ils font la traduction euh, complète. Euh, là ils n'ont pas traduit les cartes. Bon après c'est pas la mort, il hein. y a juste des caractéristiques. Euh, et, euh, et un titre, et un titre de, de personnage Donc en même temps on n'est pas perdu euh, perdu non plus quoi Et puis vous allez voir vu le prix euh, Franchement on va, on, va, on va pas grincher là dessus quoi. En tout cas je vous permettrai pas de grincher là dessus euh, La brute okay. Donc l'abomination Regardera les caractéristiques un peu plus en détail Dans une vidéo prochaine Le noble Ensuite ses hommes les mercenaires qui l'accompagnent, donc qui sont plus des, euh, des troupes qui tirent euh, à distance avec euh, des arbalètes, Et puis, euh, les chevaliers qui sont avec lui. Et puis ensuite, ici, là, on va avoir euh, tout un ensemble de cartes de conditions de partie, en fait. Hein, euh, d'événements, une sorte d'événements qui peuvent se dérouler. Alors là aussi, par contre, je trouve ça un peu dommage. C'est pas, euh, pas traduit, c'est des objectifs et c'est pas traduit. C'est dommage, j'ai je... du mal à suivre là, je dois vous... Vous avouez que euh, pourquoi on n'est pas allé au bout J'imagine que la traduction se trouve facilement. Après, c'est du wargame, donc c'est quand même euh, orienté sur une population qui ne devrait pas avoir trop de problèmes euh, avec ça. Au niveau des dés, euh, là aussi, on est euh, sur des dés euh, plus que classiques, euh, de couleur rouge. Bon, voilà. Euh, L'idée y est, mais on aurait aimé avoir quelque chose d'un petit, petit peu plus travaillé pour un, pour un wargame. Mais on ne va pas se plaindre, on a la proposition en français et je vous le confirme. Donc là, le livre de règles, alors « rule of engagement », on se dit « Oulala, c'est mal parti ». Et puis en fait, eh ben, quand on ouvre, on tombe bien sur un ouvrage qui est intégralement traduit en français. Donc les règles existaient en anglais, mais je dois vous avouer quand même qu'il euh, y a des gens très motivés, ben, notamment Urial, hein, que je salue, euh, qui, les a lus, euh, qui les a lus en, en anglais. Oui, alors moi, non, hein, euh, je serais capable de me faire du mal, mais pas à ce point-là. Là, je suis vraiment, vraiment soulagé que ce soit euh, disponible en français, surtout pour un wargame. Vous voyez que c'est un jeu où les troupes hein, vont se déplacer euh, en groupe, hein, en unité. Il n'y en a pas beaucoup hein, maintenant, depuis que Rue Noire a, a disparu. Donc, il y a peut-être une place à, à, à conquérir de ce côté-là. Et puis, bah, je le redis, l'esthétisme des, euh, des figurines est absolument, absolument somptueux. Voilà. Vous avez également hein, les scénarios et puis les armilistes. Alors par contre à partir de armilistes, bah, c'est plus traduit. Alors j'ai pas compris non plus. Euh, J'imagine qu'on doit pouvoir trouver ça en PDF quelque part. Mais euh, une petite déconvenue, on se retrouve de nouveau à la fin avec une armiliste qui n'est pas traduite. Mais bon, on va dire que c'est un détail parce que là aussi le texte est, est, est assez, assez limité. Au niveau des figurines, c'est vraiment vraiment vraiment superbe. A partir de maintenant, là, il n'y a plus que de la figue, jusqu'en bas. Donc on, on est quand même sur une boîte qui fait euh, à peu près 20 cm de haut, hein, euh, d'épaisseur. Et euh, à partir de là, il n'y a plus que de la figurine. Donc là, on va se retrouver euh, notamment avec, euh, avec le, le cavalier. Donc ça euh, ça doit être le, un des cavaliers qu'on a vu. Est-ce que c'est le chef Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais les monter. Et je vais, je vais en mettre, mettre quelques-unes en macro à la, fin, à la fin de cette vidéo. Voilà, là, les chevaliers. Ici, on a les brutes. On va retrouver les grappes. Je vais enlever la, la boîte parce qu'elle ne permet pas d'avoir une bonne lisibilité de euh, la grappe que je vous montre. Voilà, là, on y voit un peu plus clair. Voilà, là, on a les brutes. On a des choses qui, au niveau de la gravure, sont quand même assez respectables, hein. Étant donné euh, la quantité euh, la quantité de pièces, euh, franchement, c'est euh, euh, pas mal. On poursuit ici. Donc là, on a euh, le chef. Et puis ça, ici, là, carrément, c'est euh, des pions d'objectifs, en fait. Ce que vous avez là, c'est des pions d'objectifs. Donc vous avez des pions d'objectifs qui vous sont euh, caractérisés euh, par, euh, par un socle en 3D. Quoi. Hein, on vous a pas mis... Il euh, a... Vous remarquerez, en fait, que dans cette boîte, il n'y a pas de jetons. Euh, carton euh, à, à, à placer, vous avez des objectifs qui sont euh, vraiment euh, euh, représentés en 3D et c'est vraiment une super bonne chose. Alors, on continue. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Voilà, ça c'est l'abomination. C'est des morceaux de l'abomination. Voilà son corps ici. là. Donc, quand même une belle, belle pièce. Hein. Ça c'est ses pieds. Qui font à peu près la taille d'un personnage ça fait à peu près euh, aller 70% du corps d'un clone de, de, de star wars quoi <rire> donc en gros la figurine doit vraiment être énorme je vais la monter et je pense que ça fera euh, l'objet d'un scroll painting voilà on a encore des parties regardez cette, cette partie là hallucinante c'est vraiment une très très très grosse pièce qui devrait faire plaisir aux au peintres et à mon avis sur la table ça doit pas mal envoyer. Là, on tombe sur les troupes. Les troupes avec leurs boucliers. On a euh, des figurines qui doivent être quand même euh, assez, assez hautes. Hein. On n'est pas sur une, échelle, euh, sur une échelle classique. On est sur une échelle beaucoup plus imposante. Alors, ce que je tiens à, à vous révéler, c'est que euh, euh, c'est 75 euros. Cette boîte-là ne vaut que 75 euros. Alors, vous pouvez retrouver toutes les factions... Euh, sur, euh, sur des boîtes individuelles, mais franchement, vous avez largement intérêt à acheter euh, cette boîte de start parce que déjà vous allez avoir les règles en français, donc ça, ça n'a pas de prix. Et puis euh, le contenu de la boîte est bien supérieur à, à, à sa valeur hein, parce que 75 euros euh, euh, chez Philibert, chez mon partenaire Philibert, dont vous avez le lien sous la vidéo, franchement, c'est juste le prix du plastique là. Hein. Et, euh, et vous avez, alors là il y, y a une redondance, hein. c'est normal on est sur les troupes, donc je passe la redondance. Et puis ensuite on a, voilà, ça c'est les, euh, les mecs avec les arbalètes. Donc il y a énormément de matos, énormément de matos, et puis on termine là, en bas, avec les socles. Voilà, ça c'est le socle de euh, l'abomination vous donner à peu près la taille qu'elle aura au sol donc ça en fait c'est son socle et puis ça en fait c'est son gabarit hein, parce qu'en fait dans le jeu vous aurez vous aurez des gabarits de mouvement c'est un grand classique des, des des wargames où vous allez notamment déplacer plusieurs troupes en même temps vous voyez Là, on déplace quatre troupes en même temps. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on en perd une, on enlève, on enlève un troupier. Mais chaque figurine est sur un socle. Et ces socles, vous allez les regrouper comme ça dans des gabarits de déplacement. Et, et voilà, tout est, tout est présent dans la boîte. Walouche. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de cette boîte de Parabellum Déjà, j'insiste sur un point très important. 75 euros chez mon partenaire dont le lien est sous la vidéo. 75 euros, franchement, c'est le prix du plastique. On est sur une proposition d'un kit tout-en-un qui est bien plus intéressant que si vous achetiez en fait les figurines dans les boîtes, hein, chaque, chaque équipe dans, dans sa boîte propre. Donc, il n'y a vraiment pas à se poser la question euh, sur le rendu ou l'intérêt d'un tel corset. Il est, il est phénoménal. Ensuite, eh ben, la traduction des règles, hein, tout simplement parce que c'est plus confortable de lire en français plutôt qu'en anglais. On est sur un wargame qui est extrêmement dynamique, mais on est sur du wargame quand même. Bon alors d'accord, les cartes ne sont pas traduites et puis les listes d'armées non plus, mais franchement dans cet univers-là, c'est déjà tellement une bonne chose d'avoir une proposition à ce niveau-là qu'on ne va pas vous son plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur Conquest. On y reviendra. Je ferai sans aucun de doute des scroll paintings dessus. Il y a beaucoup de figurines à monter, beaucoup de figurines à peindre. Je vais essayer de vous faire un let's play dessus, mais vous comprendrez que voilà, il y a pas mal de travail avant d'y arriver. Peut-être que je m'associerai à d'autres qui l'ont reçu pour vous faire une proposition plus rapide. On en reparle.